Je dois monter, poser des bagues. Heureusement, il n'y a pas trop de vent aujourd'hui. L'électricien Brian Kier inspecte les éoliennes régulièrement. Au préalable, il faut les éteindre. Leur immobilisation est un manque à gagner pour les exploitants. Brian intervient donc le plus rapidement possible. Pas sous la pression de son employeur mais par intérêt personnel. Car les éoliennes sont la propriété collective des habitants de Zamze. Et c'est à eux qu'elles apportent des revenus. Un argument sonnant et trébuchant qui a rallié les insulaires à la cause de la transition énergétique. Je possède 7 parts dans cette éolienne. Ça fait environ un millième. On est plusieurs copropriétaires. C'est quelque chose qui me plaît. On porte un projet collectif. Beaucoup de gens ont participé et se sont impliqués. Quand on en possède une part, on se sent fier de faire partie du projet. C'est ce qui explique le peu de résistance de la population, même sur le sujet du bruit. On peut se parler ici. Il n'y a pas tant de bruit que ça. Et il y a l'effet psychologique dû au fait qu'on possède des parts. Les éoliennes font soudain moins de bruit, moins d'ombre. Elles dérangent nettement moins. Et puis, on ne les installe pas n'importe où. On n'en met pas là où elle risquerait de faire de l'ombre, à un village. Les habitants de Lille ont tout planifié eux-mêmes depuis le début, sans ingérence gouvernementale. Ils ont fondé des sociétés participatives et coopératives, ont rendu les terrains inconstructibles. Puis ont commandé ensemble les premières éoliennes. Quand la soute du ferry s'est ouverte et que la première éolienne en est sortie, on a senti le vent du changement souffler sur notre île. On entrait dans une ère nouvelle, avec un grand projet à construire. Le passage à l'éolien a été une grande réussite. S'il l'avait voulu, les habitants auraient pu produire plus encore pour augmenter d'autant leurs revenus. Mais Zamze est aussi une destination de vacances. Le paysage doit rester attrayant pour les touristes. Pas question, par exemple, d'implanter des éoliennes sur la baie de Staunsfjord. On ne voit pas les éoliennes, et c'est fait exprès. On a bien séparé les secteurs à éoliennes des espaces naturels. De nombreux particuliers ont installé de petites éoliennes devant leur maison.